L'inde d'hydrogène confin de l'espace stérile, obscur supplice du prisonnier des champs magnétiques. Les lunes jumelles se lèvent sur un rêve excentre que maintient dans sa gangue la trêve du temps. Ni rune, ni ruine, chaos silencieux du gouffre stellaire, puissent les vents solaires porter ses complaintes par-delà la noire substance du vaste univers. Des voix sans visage font écho à sa souffrance solitaire. Il n'est plus vraiment lui sans être quelqu'un d'autre. Est-il encore vraiment, si ce n'est que ce murmure Bien plus tard, il sera omis, ou devenu légende, ou proclamé messie, mais rien dans la langue ne se souvient dit celui en cette nuit glacée d'aujourd'hui. Se rappelle-t-il lui-même avoir été d'ailleurs, d'une espèce vorace Il était le meneur et le voilà enfoui sans plus un de ses semblables, ni même un simple souvenir de leur grandeur à jamais trépassé. Nul besoin d'avoir des geôliers Dans sa prison psychique a été enchantée avec soin. Une érudition fanatique en a tracé des volutes sortilèges. Une chaîne de commande hermétique à toute entité carbonée. Un saut scellé non par la foi, mais par une science sans âme. Que leur biologie, les croyances des êtres d'autres espace demeurent mystérieuses quand les barrières physiologiques font place à l'incrédulité de différents éthiques que même les cryptocrates d'un rang supérieur ne peuvent qu'effleurer. Photons au confins d'un nuage de gaz râle.